Salut c'est Jérémy, vous êtes sur la chaîne Frugalisme. Je suis très content de vous retrouver encore une fois dans un contexte ultra particulier. En description de la vidéo, je vous mets un lien sur mon site sur lequel vous allez pouvoir arriver à télécharger le guide du frugalisme. Voilà, le guide des meilleures techniques pour arriver à vous permettre d'arriver à économiser de l'argent. En fait, ce guide à l'origine, c'est un chapitre complet du livre que je suis en train de préparer. Et bah voilà, à ma manière, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je vous le mette à disposition parce que je me suis dit que c'était encore une fois une manière pour moi d'arriver à me rendre utile et de peut-être en aider certains parmi vous voilà ce guide est complètement gratuit il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder voilà donc ben profitez-en et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'ai pas la prétention d'avoir fait quelque chose de parfait euh, parce que ben c'était pas quelque chose qui était complètement fini mais vu les circonstances et l'accélération euh, de la crise qui est en train de se mettre en place et de certaines personnes qui se retrouvent bloquées ben voilà ça m'a semblé quand même essentiel de pouvoir euh, essayer de faire quelque chose à mon niveau et euh, d'être utile si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à me mettre des pouces bleus pour euh, me soutenir à cliquer la cloche et euh, à vous abonner euh, pour euh, être tenu au courant des vidéo à venir aujourd'hui on va parler de l'importance d'arriver à diversifier et on va parler de cinq manières d'arriver à diversifier vous êtes probablement bloqué chez vous comme tous les français et comme une grande partie maintenant des européens on sait pas où on va on est un peu dans l'inconnu on est en train de vivre en même temps un crack boursier ça va avoir des impacts énormes sur l'économie réelle ça a déjà des impacts énormes sur nos vies il est temps d'arriver à se serrer les coudes et à se donner des tips etc pour arriver à avancer je l'ai dit dans ma précédente vidéo je vais me répéter mais c'est pas grave le frugalisme je le présente souvent comme une manière d'arriver à obtenir une certaine forme d'indépendance financière c'est à dire une certaine forme de liberté en ayant des revenus alternatifs qui vont arriver à couvrir vos besoins en même temps en arrivant à réduire grandement votre impact sur l'environnement et donc en ayant une attitude à l'égard de notre planète qui soit beaucoup plus respectueuse et qui soit en accord notamment avec une perspective de développement durable ça c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement important pour moi et puis enfin un autre volet que je vais aborder un peu plus dans les prochaines vidéos ça va être l'importance d'avoir en soi une certaine forme de gratitude si vous n'êtes pas en mesure d'être d'avoir de la gratitude et de d'être heureux de ce que vous avez et de vous satisfaire et d'être euh, d'avoir de la joie dans votre coeur en fin de compte et de savoir aussi la faire partager auprès de ceux qui peuvent en avoir besoin à ce moment là vous aurez de grandes difficultés à vous épanouir aujourd'hui euh, je voudrais vous parler encore une fois d'un point qui est extrêmement important dans une optique frugalisme il s'agit bien évidemment de l'importance de diversifier le premier point est certainement un des plus importants c'est d'arriver à diversifier nos sources de revenus en fait L'idée de cette vidéo que je suis en train de faire, elle m'est venue hier en discutant avec Pascal, un de mes meilleurs amis, et il m'a fait la réflexion suivante, là ça devient très compliqué, on nous demande de plus trop aller bosser, etc. à cause du coronavirus, ou le moins possible. La chose qui est hyper effrayante en un sens, c'est de se rendre compte à quel point on est dépendant de notre job. Il y a vraiment urgence à arriver à diversifier nos sources de revenus pour pouvoir arriver à s'en sortir. Nos parents ont eu la chance de connaître une société, mode de vie en quelque sorte où ils pouvaient se contenter d'avoir le, le même emploi en plus pour toute leur vie quoi on sait très bien que ça c'est mort moi j'ai déjà fait je peux je suis incapable de vous dire combien de boîtes j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler il est ultra important de se constituer des revenus alternatifs que ça passe par de l'immobilier effectivement si vous êtes propriétaire d'un appartement d'une maison ou même de plusieurs hein, que sais-je que ce soit éventuellement les investissements boursiers mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler en ce moment parce que vous vous doutez bien que vu la claque monumentale que tout le monde est en train de se prendre, c'est pas vraiment le thème du jour. Et en, en ayant aussi bah, de l'entrepreneuriat, c'est aussi une thématique que, que je vais aborder plus loin mais en ayant euh, en étant actif sur un autre type de secteur que uniquement par exemple sur votre emploi Rien ne vous empêche d'avoir une activité secondaire. Ça, c'est vraiment au cœur du frugalisme. Diversifier. Euh, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, si vous mettez toutes vos sources de revenus dans le même panier, si vous êtes uniquement dépendant de votre travail, le jour où vous le perdez, vous risqueriez d'être dans une situation très, très, très compliquée. À titre personnel, c'est ce qui m'a fait comprendre l'urgence d'arriver à diversifier. C'est qu'un jour, j'ai eu ce sentiment d'être comme au bord d'un précipice euh, d'être pris de vertige à me rendre compte que si, par malheur, j'étais plus capable d'aller bosser, j'étais foutu CDI ou pas CDI, hein, ça n'a plus aucune importance de toute façon aujourd'hui ça, ça ne veut plus rien dire le deuxième point sur lequel je vais insister d'arriver à diversifier vos comptes en banque c'est à dire d'arriver à ne pas être dépendant d'une seule banque êtes déjà très nombreux à avoir une banque principale traditionnelle genre bnp société générale ou la caisse d'épargne et ben d'avoir en plus de ça une banque sur internet genre Fortuneo, Boursorama. Avoir une banque en ligne, c'est quelque chose qui est hyper important. Moi, je vous conseille d'avoir plusieurs banques en ligne d'être multibancarisé voilà et de laisser un peu d'argent partout la raison à ça elle est extrêmement simple c'est que vous pourriez arriver à bénéficier des avantages que vous proposent les différentes banques certaines banques vous vont proposer des services associés qui peuvent être intéressants ça pourrait être la gratuité d'une carte premier par exemple si vous avez un certain montant qui est déposé dessus ça pourrait être également la possibilité de demander des crédits le jour où vous en auriez besoin ou enfin quand je dis des crédits je parle de crédit immobilier je parle pas de crédit à la consommation parce que c'est un truc euh, par rapport auquel je suis euh, assez opposé euh, vu et effectivement les désastres que ça peut causer et si. Par malheur, vous avez des crédits conso, essayez d'abord et avant tout de vous concentrer pour les clôturer et les solder le plus vite possible. Sans ça, vous ne pourrez pas arriver avant à vous en sortir. En plus de ça, vous pourriez envisager d'utiliser Revolut ou TransferWise, par exemple, pour arriver à diversifier les monnaies dans lesquelles vous détenez vos comptes en banque. Vous pourriez avoir un petit peu de dollars, un petit peu de yens, un petit peu de roubles, un petit peu de ceci, cela. Alors d'autres vont vous dire également d'avoir, pourquoi pas, un petit portefeuille avec des crypto quand bon, il y a eu le l'explosion du bitcoin ben ouais moi j'avais essayé et j'ai réussi à sortir à temps sans euh, y laisser de plumes mais ça a causer des désastres et en plus en ce moment on voit bien le bitcoin il, il, est, il est complètement au fond du trou euh, donc euh, voilà je veux pas vous inciter à aller sur des trucs que je connais pas ou que je maîtrise pas bien personnellement ça nécessite comme tout hein, d'ailleurs de se former et d'être un spécialiste troisième point qui est important pour vous arriver à vous euh, diversifier c'est d'arriver à vous diversifier dans vos formations et dans vos compétences c'est quelque chose qui est essentiel si vous avez qu'une seule compétence principale par exemple que vous êtes chauffeur de bus ou que vous êtes chauffeur routier voilà d'ailleurs je vous dis bonjour hein, j'ai moi même mon permis poids lourd à ce moment là si vous n'avez que cette compétence là ça risque d'être serré le jour où les camions automatiques vont arriver et qu'il y aura plus de conducteurs la techno elle existe on sait faire c'est juste le déploiement qu'il faut arriver à, à mettre en place et également les questions légales, notamment par rapport aux assurances. Donc, en gros, c'est ça qui bloque encore au niveau de la voiture automatique sans chauffeur. Mais on sait déjà le faire et les camions, on sait faire aussi, hein, bien évidemment. Mais ça va arriver. Si vous êtes chauffeur routier, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de la demande et ça peut être un boulot qui est intéressant si vous avez besoin de faire de l'argent. Mais encore une fois, ce serait très, très, très dangereux de ne garder que cette compétence. Apprenez d'autres compétences diversifiez vous soyez curieux et hyper important aussi apprenez à parler d'autres langues si vous ne parlez que le français vous êtes mort c'est essentiel de parler au minimum l'anglais mais en plus de ça je pourrais également vous recommander l'espagnol c'est un conseil que je me donnais aussi j'avais appris l'espagnol un petit peu quand j'étais au collège et puis bon bah voilà après je me suis quand même bien focalisé sur l'anglais mais effectivement arriver à parler et à lire une autre langue au moins une c'est quelque chose qui est euh, vital rien ne vous empêche par exemple de vous spécialiser et de suivre une petite formation pour apprendre la comptabilité si vous êtes capable d'arriver à vous adapter vous pourrez arriver à vous en sortir c'est vraiment quelque chose qui est essentiel je vous le redirai encore une fois mais euh, dans le frugalisme il faut se mettre en tête que être frugal c'est être capable de s'adapter grâce notamment à la diversification c'est essentiel autre chose aussi euh, sur lequel je tiens à insister c'est l'importance d'arriver à diversifier vos relations si vous traînez uniquement avec les mêmes personnes avec qui vous avez les mêmes discussions et les mêmes points de vue vous n'arriverez pas à avancer c'est très intéressant d'arriver à discuter avec des personnes qui sont totalement différentes voire même opposées à vos idées qui ont des manières de penser qui sont différentes qui ont des religions qui sont différentes qui ont des croyances qui sont différentes qui ont des cultures qui sont différentes qui viennent de nationalités, de continents complètement différent du vôtre de niveau social différent aussi c'est quelque chose qui est très intéressant parce que vous arriverez en discutant avec ces personnes là à comprendre leur vision à comprendre les enjeux qui sont les leurs et à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants les, les, les intérêts de chacun en fin de compte comme ça vous allez arriver à grandement vous enrichir et à vous adapter Dernier point que je souhaitais aborder c'était arriver à diversifier vos modes de vie c'est à dire que si vous êtes habitué à vivre toujours avec un en cramant tout votre argent pour dire un peu bêtement et ben vous aurez des difficultés à vous adapter un des principes du frugalisme c'est également de vivre en dessous de vos revenus mais je vais aller plus loin c'est aussi d'arriver à à avoir des modes de vie différents à ne pas avoir qu'un mode de vie urbain ou un mode de vie campagnard mais d'arriver à pouvoir vous adapter à diversifier à diversifier également votre habitat et le type d'endroit de, dans lequel vous vivez s'adapter diversifier diversifier vos modes de vie diversifier vos modes de logement pour arriver à bien vous adapter il faudra arriver à être léger c'est pour ça que je vous conseille de ne pas trop posséder d'objets trop posséder d'objets c'est aussi se retrouver esclave de ces objets qui nous empêchent d'être libre en quelque sorte et de finalement être mobile pour pouvoir facilement nous adapter j'espère qu'à travers ces cinq points ça a pu vous éclairer sur l'importance d'arriver à vous diversifier dans vos manières d'être et tout ça pour arriver à mieux vous adapter à notre vie, à notre société et à notre environnement qui est complètement bouleversé aujourd'hui, euh, tout spécialement euh, dans les heures euh, dans lesquelles je suis en train de faire cette vidéo, qui sont des heures vraiment compliquées pour euh, tout le monde. Serrons-nous les coudes, faites attention à vous, euh, prenez des nouvelles de vos proches, même si vous ne pouvez pas euh, passer du temps directement avec eux, Voilà, essayez de profiter du temps qui passe, lisez, essayez d'en profiter pour euh, voilà, essayer de méditer sur vous aussi et euh, sur l'importance de nos choix de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à cliquer la cloche pour vous abonner également, et à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir d'une part, et je prends le temps d'y répondre, je vous le promets. Je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous dis à très bientôt. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme.